amis jardiniers chers abonnés bonjour ravi de vous retrouver donc après ces, ces quelques semaines de vacances au potager qui dit non donc euh, potager qui a pas mal évolué sur cette période euh, en particulier dans la serre tomate alors on me posait la question euh, à deux reprises là, par, rapport au, par rapport aux zoyas hein, euh, qui me permettent de disons d'irriguer je vais pas parler d'arrosage mais de d'irrigation plutôt de la serre euh, et que j'ai donc installé il y a maintenant quatre mois je vais pouvoir vous montrer ça on est le 14 septembre et je n'ai jamais arrosé la serre disons directement par le sol quoi. en arrosage aérien vous allez voir ça s'est plutôt pas mal développé un petit mot sur ces tomates donc il y a des choses qui vont changer quand même ici euh, donc c'est notre deuxième année je le rappelle hein, de, de, de potager hein, de, on n'avait pas d'expérience avant ça l'année dernière on a récupéré quelques graines euh, puis acheté quelques graines qu'on a semé on a sélectionné des plants euh, euh, qui nous intéressaient plus que d'autres on en a prélevé les graines et on a ressemé ces graines cette année le souci qu'on a rencontré c'est qu'il y a eu de l'hybridation très clairement et donc euh, j'ai quand même eu je vais dire 4 ou 5 pieds peut-être, disons 15 à 20% de mes pieds qui étaient euh, si ce n'est un productif en tout cas euh, pas très productif avec des tomates euh, pas très grosses un peu voilà de, de, de ce gabarit là hein, des, des petites tomates euh, plus grosses qu'une tomate cerise mais beaucoup moins grosses qu'une tomate euh, telle qu'on peut raisonnablement euh, l'espérer euh, et donc euh, Bon la solution ça serait simplement peut-être de poser ces fameux sachets d'orgonza autour, Mais je vous rappelle que la serre fait 9 mètres carrés et à notre niveau c'est peut-être pas quand même sérieusement envisageable, en tout cas je pense que la, la, la dépense d'énergie en particulier n'est peut-être pas justifiée. Donc on va partir euh, à, à compter de l'année prochaine euh, sur des graines neuves, hein, euh, sélectionnées par d'autres personnes. Euh, donc là on s'est rendu sur la fête de, de la tomate euh, à Verskerk dont Jaco et Lily euh, ont parlé dans une vidéo récemment. Et puis on est revenu avec un certain nombre de, de graines. Sauf pour la cœur d'Albenga, dont, dont les graines étaient tout à fait introuvables, on n'en a trouvé sur aucun stand. Donc celle-là on va retenter quand même, puisque... Finalement celle-ci s'est bien comportée, on n'a pas eu d'hybridation chez cette espèce-là, c'est plutôt les centièmes qui se sont pas mal hybridés. Donc la cœur d'albenga, on va récupérer les graines et puis on va retenter euh, deux, trois autres variétés, une beaucoup plus précoce. Et puis euh, on va également remettre de la noire de Crimée qu'on a trouvée tout à fait excellente. A mon grand regret, on va renoncer à la Couban Black qui est une tomate vraiment exquise. C'est sûrement la meilleure qu'on ait mangée ici, euh, mais qui produit très très peu. On réussit pas bien, hein, manifestement, ça fait deux ans qu'on essaie. Euh, cette année, c'était un peu mieux que l'année dernière, assez pour se rendre compte que ce sont vraiment des tomates excellentes, euh, mais auxquelles on va devoir euh, renoncer puisque c'est vraiment très très peu productif. Donc euh, voilà graines neuves hein, à l'avenir on va on a compris vous vous en doutez hein, tout l'intérêt de produire soi-même ses semences etc mais encore une fois à l'échelle de notre potager euh, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens euh, c'est tout pour les tomates euh, ouais c'est tout pour les tomates donc je vais vous montrer euh, ce qu'il en est des Oya et puis on passera un petit peu à un bilan du reste du potager derrière ça je vous parlerai également un peu agronomie très rapidement euh, et puis je vous parlerai aussi un peu permaculture euh, avec aussi une petite euh, astuce peut-être euh, au sujet de la protection contre les champignons et et en particulier le mildiou voilà allez je vous montre d'abord les oias, le résultat que ça a donné donc voilà, on peut se rendre compte que la serre est assez fournie, n'est-ce pas? Je vous rappelle que de ce côté-ci, c'était les pieds sans qui étaient euh, déterminés et qui se sont donc très logiquement beaucoup moins développés que les cœurs d'Albenga ici. Ça, c'est tout à fait normal. Hein. Donc voilà. On, a un... voilà, on a un Oya qui est là. C'est luxuriant autour, hein. ça a vraiment très très bien poussé. Hop. Ah, les araignées les araignées se sont fait leur place entre deux. Voilà. On a un oya qui est là en dessous. Alors la précaution à prendre, c'est peut-être de bien écarter le feuillage au moment de les remplir. Et voilà, les fins, les tomates sont là. Hein. Il n'y a pas. Regardez, euh, voilà ça. Aucun arrosage. Euh, voilà, ça, ça fonctionne très très bien. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. On a un oya ici. Voilà, et c'est logiquement un peu moins fourni, ce coin de la serre, puisque c'était justement euh, les Kuban Black qui étaient là. Hein, voilà, Kuban Black, alors ça, c'était c'était pas terrible. Euh, et puis, on avait une Noire de Crimée qui a fini de donner depuis depuis un moment. Donc, voilà, le, le coin peut paraître un peu un peu plus dégarni. Et dans ce coin-là, c'est le coin où on n'avait pas mis d'oya, et vous pouvez constater que eh ben, ça n'a pas poussé terrible. Et puis, en plus, il y avait des il euh, y avait des poivrons et des aubergines là qu'on ne réussit pas sous la serre non plus quoi. Voilà. mais on va donc remettre un quatrième euh, Oya, hein. j'en avais cassé un vous vous souvenez, ici j'en avais euh, un de moins on va en remettre un ici euh, euh, en début de saison prochaine hein. on, va, on va en racheter un cet hiver voilà encore des belles tomates ici aussi voilà, regardez ça c'est vraiment très beau, hein. des très beaux fruits sans arrosage aérien, absolument aucun arrosage aérien. Hein voilà. Alors les tomates sur ces 9 mètres carrés, là aujourd'hui on en est à un peu plus de 40 kg. Euh, en comptant les quelques pieds qui n'ont malheureusement pas donné ou presque pas en comptant le fond arrière gauche de la serre qui contenait les poivrons et les aubergines qui n'ont pas fonctionné je pense que l'année prochaine on peut espérer euh, en, Donc en, en réglant un peu ces problèmes là, on peut espérer retirer je dirais au moins 70 kg euh, au bas mot hein, de tomates sur ces 9 mètres carrés, je pense vraiment que c'est un espoir raisonnable dans la mesure où on a passé les 40 kg aujourd'hui, et vous l'avez vu tout à l'heure, je vais encore euh, cueillir là, quelques quelques kilos aujourd'hui c'est pas fini quoi, donc en, en faisant mieux l'année prochaine sur, euh, sur les erreurs qu'on a pu faire cette année je crois vraiment que ça, ça ira mieux, a priori sur le nord Pas-de-Calais, il semblerait que l'aubergine fonctionne assez bien dehors, ça fait deux ans que sur une croyance hein, selon laquelle c'est plutôt de la chaleur qu'il lui faut, etc. Cette plante, je m'acharne à la mettre sous serre. Ça n'a pas fonctionné du tout. Bon, donc on essaiera l'année prochaine, bon gré, malgré, d'installer un pied d'aubergine ou deux à l'extérieur. Voilà, donc euh, au niveau des autres légumes sur le potager, on a plutôt bien fonctionné sur ce qui a été finalement installé après le printemps, on a beaucoup beaucoup souffert de limaces. Hein, euh, je vous en avais euh, je vous en avais parlé et ça avait fait l'objet d'un traitement euh, au phosphate ferrique, un traitement unique hein, qui, qui a suffi, mais. Euh, voilà, les dégâts étaient faits, et c'est vrai qu'on a payé un lourd tribut aux limaces, ce qui fait qu'on a des betteraves qui arrivent seulement maintenant, euh, voilà, qui sont pas terribles, euh, on a eu très très peu de choux, et alors nos choux en plus se font dévastés complètement dévastés par des, des chenilles, j'imagine que c'est de la pyride euh, en ce moment, et c'est bon... Si l'année prochaine on devait se faire attaquer de la même manière par la pyride, je pense qu'on envisagera une lutte biologique à base de Bacillus thuringiensis par exemple, qui fonctionne très très bien, qui est complètement, euh, enfin, inoffensif. Hein, là, il n'y a pas de problème. On est vraiment dans la lutte bio, on utilise un bacille, une bactérie. Euh, bon, je vois, a, ça ne pose pas de problème. Hein. Le moins de traitement possible, c'est mieux. Mais voilà, il y a un moment où il faut vraiment envisager quelque chose ou, ou passer à une autre culture, je pense. Alors un petit mot d'agronomie quand même au sujet de cette période particulière dans laquelle on va rentrer, cette période de l'année qui est l'automne, une période chaude, les sols sont encore chauds et beaucoup d'humidité. Donc vous l'avez compris, gros pic d'activité sur la vie bactérienne du sol. Et euh, c'est un pic dans le calendrier vraiment au niveau de la minéralisation de la matière organique, de l'humus, hein, qui a été produit par notre compostage de surface le reste de l'année. Donc il y a une grosse production en ce moment de nitrates, et ces nitrates sont lessivables et peuvent être euh, irrémédiablement perdus hein, à travers les précipitations, etc. Si je souhaite que ces nitrates soient plutôt exploités euh, plutôt que d'être perdus, eh bien, c'est le moment euh, de reprendre un peu les apports de matière organique, Plutôt carboné. en ce qui me concerne ça sera le crotin de cheval je, je ne déroge pas à ma règle ça fonctionne très bien depuis le début euh, et c'est le moment vraiment où je vais reprendre mes apports de crotin puisque la dégradation euh, de cette matière organique va consommer un peu d'azote donc sous forme de nitrates et ces nitrates sont justement précisément produits j'allais dire pas en excès mais en tout cas en abondance sur cette période de l'année donc c'est vraiment le moment de le faire euh, avec les nombreuses exportations de légumes aussi depuis ces deux, ces deux dernières années, donc puisqu'on a on a commencé il y a deux ans, euh, j'avais fait un premier rapport de calcium. Euh, tout à fait au début du avant avant les, les premières cultures et eh bien en fin d'hiver ici prochainement je réaliserai également un, un apport de calcium un carbonate de calcium exactement euh, dans des proportions bien plus faibles mais de manière à entretenir un petit peu le taux de calcium de, de notre sol pour toutes les raisons que j'ai déjà évoqué dans l'épisode dans consacré euh, je ne le fais pas en même temps que le crotin il faut pas apporter de la matière organique je le rappelle en même temps que ce carbonate de calcium voilà, je referme la parenthèse agronomique. Alors toujours dans cette idée de démarrer le jardin sans trop y connaître grand chose, hein, sur cette deuxième année, on est bien d'accord, première année, graines neuves, euh, jardin neuf, on commence, on ne voit lever que ce qu'on sème, euh, année N plus 1, donc euh, cette année ici, on commence à voir des choses arriver un peu spontanément. Qu ce qu'on décide eh ben on décide de laisser tout se développer, on veut rien arracher, c'est nourricier, on laisse. Et le résultat c'est que je me suis retrouvé ici avec une forêt de tomates. Voilà toute cette parcelle ici, une forêt de tomates, alors plutôt des tomates cerises, plutôt des tomates cerises et puis parfois des tomates un peu entre les deux quoi. Bon c'est pas c'est quand même pas souhaitable. C'est bien, bon c'est une demi-planche, là c'est pas très grave, on en a fait l'expérience, mais quand même l'année prochaine, on essaiera de contrôler un petit peu mieux tout ça et puis d'occuper la place euh, un petit peu plus intelligemment quand même. C'est bien d'en avoir fait l'expérience, bon mais là je crois qu'on a compris quelque chose. Alors c'était donc la rentrée des classes et on avait dans mon établissement une, une idée sympa, une activité sympa qui s'est passée la semaine dernière. Les BTS euh, deuxième année sont chargés de l'intégration euh, de leurs collègues de première année. Ils ont organisé un certain nombre de visites, euh, pépinières, euh, enfin, voilà des, des choses un peu autour de la thématique euh, aménagement paysager. Et euh, on était euh, amenés à visiter euh, avec ces groupes. Un producteur de plantes annuelles euh, quelques plants légumiers également mais beaucoup beaucoup de plantes annuelles qui sont destinées à la grande distribution euh, les jardineries ici aux alentours euh, voilà en, en proximité mais donc du, du circuit plutôt court mais quand même de la grande distribution un petit peu de particulier également euh, une très très belle exploitation de je ne sais plus combien il y avait d'hectares c'était c'était vraiment très important beaucoup de chrysanthèmes, euh, bon, enfin, tout un tas d'autres choses et euh, les bisannuels également en ce moment hein, qui étaient, qui étaient en, en cours de production et alors ce monsieur qui nous a accueilli m'a vraiment fait part d'une information assez étonnante quelque chose que je ne connaissais pas alors je l'ai retrouvé après sur la toile effectivement ça semble ça semble avéré en tout cas Là c'est pas quelque chose que j'ai lu, mais c'est bien une expérience qu'un professionnel a partagé avec nous. Euh, quelque chose qui est clairement vérifié sur le terrain. Ce monsieur fait ça depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, il ne fait que ça, il n'a pas recours à autre chose, c'est que ça fonctionne. Euh, le truc donc c'est d'arroser euh, ses cultures avec l'eau qui est récupérée de ses serres. Et cette eau potentiellement se charge en sport de champignons, etc. Et il a besoin de lutter de manière efficace donc contre les champignons qui pourraient s'attaquer à ces cultures, surtout dans l'ambiance particulière que sont les serres. Et euh, pour ça, il utilise un produit euh, auquel je n'avais vraiment pas pensé jusque-là, de l'eau oxygénée tout simplement. Donc de l'eau oxygénée, euh, et à, donc 10 volumes, hein, et il euh, dilue cette eau oxygénée à raison d'un litre. Écoutez-moi bien, un litre pour 17 000 litres d'eau. Donc c'est au niveau de ces cuves, hein, 1 litre pour 17 000 litres d'eau. C'est vraiment euh, très très très dilué. Et grâce à ce, à cette solution, eh bien en préventif, hein, eh bien les les spores de champignons ne parviennent pas à se développer sur le feuillage. Et ça permettrait, selon lui également, d'éviter euh, voilà, les problèmes qu'on peut rencontrer de doïdium hein, sur les cucurbitacées par exemple. Euh, de mildiou. Alors le mildiou n'est pas strictement un champignon, néanmoins euh, l'effet semble avéré, hein. ça semble tout à fait efficace également. J'ai pas eu de mildiou dans la serre, hein, je viens de vous montrer. On n'a pas eu de mildiou du tout euh, de, cette année. Euh, J'espère que c'est parce que c'est effectivement couvert et que donc on peut espérer que les autres années ça sera la même chose. Je vous rappelle que j'avais complètement couché sur le sol mes pieds de tomates de l'année dernière qui avaient effectivement attrapé le mildiou puisque j'avais commis une petite erreur j'avais enfermé de l'humidité dans la serre enfin voilà euh, donc le mildiou était bien présent je l'avais euh, laissé dans la serre quoi ce mildiou et pourtant les conditions n'étant pas réunies cette année euh, eh bien ce mildiou ne s'est jamais développé quoi hein. il faut pas en avoir peur non plus de, de manière euh, euh, enfin de manière fantasque et déraisonnée quoi voilà donc il semblerait qu'on puisse espérer vraiment euh, trouver une solution avec euh, cette eau oxygénée diluée. Je partage ça avec vous. Si vous êtes concerné par le mildiou ou par d'autres champignons comme cet oïdium. bon moi là on est en fin de culture, hein, je vais pas essayer, commencer à traiter ça pour essayer de gagner trois courgettes quoi. Euh, ça vaudra vraiment pas la peine de, de fournir l'effort, mais ça pourrait dans d'autres circonstances euh, se révéler intéressant. Je pense peut-être plutôt à la rouille sur les poireaux. Pour le moment j'ai rien constaté sur les miens, mais on ne sait jamais ce que ça pourrait donner à l'avenir. Donc je vous disais qu'on trouvait tout un tas de choses sur la toile au sujet de l'eau oxygénée, c'est vrai, euh, des propriétés euh, toujours liées à l'agronomie, bon, euh, qui reste selon moi à vérifier. Euh. Je dis pas que c'est pas vrai hein, bien sûr mais ça fait un peu beaucoup, hein, euh, 4 ou 5 ou 6 vertus selon les sites qu'on consulte. Euh, voilà. Ce que je viens de partager avec vous, c'est quelque chose qui est clairement vérifié. Quoi. Voilà, ça c'est sûr. Euh, euh, J'ai suffisamment confiance dans, dans ce que Stom m'a dit pour que si jamais j'y étais confronté moi-même, euh, eh bien je passe à l'action et je retienne cette solution-là. Alors cet été on est parti en Roumanie euh, une semaine. Euh, C'était. C'était vraiment super bien. Alors pourquoi je vous parle de la Roumanie Eh bien parce que si la permaculture ici en France euh, fait l'objet d'un euh, d'une préoccupation, disons, euh, matérialisée par euh, des formations, par euh, des livres, etc. Il y a tout un tas de choses qui gravitent autour de la perma. Euh, eh bien là-bas, c'est j'allais dire un art de vivre. C'est même pas ça, c'est une évidence en quelque sorte. Hein. On, a, on a vraiment pu observer, on était chez l'habitant. Euh, euh, pendant un certain temps on a pu observer vraiment que ces gens vivent naturellement euh, sur des principes je j'ai pas le peur de le dire hein, c'est vraiment ça quoi c'est beaucoup moins évident pour nous, et du coup, il euh, y a des gens qui font ça très très bien, qui sont là pour essayer d'aider euh, ceux qui le souhaitent à organiser un petit peu leur espace euh, ou leur vie, puisqu'on sort du jardin d'ailleurs quand on parle de permaculture, très clairement, euh, sur des principes, euh, disons, réfléchis euh, et puis respectueux de, de, de la nature, de leur environnement, respectueux d'eux-mêmes, respectueux des autres, etc. Il se trouve que j'ai travaillé pas mal de temps avec un avec un copain que j'aurais envie de vous présenter puisque c'est quelqu'un qui intervient beaucoup sur ces questions de la permaculture. Alors euh, pour de la formation bien entendu, mais également pour de l'accompagnement, euh, coaching, enfin bon, euh, des études. Bon voilà, il vous expliquera ça mieux que moi. Euh, je suis en train de réfléchir avec lui à la manière dont on va organiser les choses. Ça sera probablement pas ici. Peut-être qu'il aura besoin. Euh, euh, que j'intervienne euh, euh, sur d'autres endroits qu'il souhaiterait me montrer. Enfin bon, on va, on va réfléchir un peu à tout ça et je pense que ça fera l'objet d'un prochain épisode parce que c'est quelqu'un qui a vraiment euh, euh, beaucoup à apporter. Ça j'en suis intimement convaincu, c'est quelqu'un qui est extrêmement compétent et qui continue d'actualiser sa compétence en permanence euh, et avec qui j'espère encore d'ailleurs travailler euh, prochainement. Et voilà, je crois vraiment que ça, ça vaut la peine de lui consacrer un épisode. Donc, le potager qui dit non euh, sera heureux d'accueillir mon copain Stéphane d'ici quelques temps. Voilà, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie vraiment de m'avoir suivi sur ce, cette petite vidéo assez brève. Euh, voilà, petit petit bilan là, euh, disons de, de rentrée hein, après après cet été qui a quand même été très très sec. Là encore, le paillage de foin nous a bien aidé. Euh, et je vous dis donc à très bientôt je suis content de retrouver aussi certains d'entre vous sur, euh, euh, sur vos vidéos respectives euh, j'essaye je, de suivre, hein, c'est un peu un peu compliqué vous êtes nombreux, mais j'y arrive euh, et je vous dis donc à très bientôt au potage équilibrant ciao ciao